Pour décrire le mouvement du point M dans la base de projection choisie, on va avoir besoin de trois vecteurs, qui sont le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Nous allons donc les définir ici. Le vecteur position est le vecteur OM, qui donc est dirigé de O vers M. Comme tout vecteur, celui-ci possède quatre caractéristiques, c'est-à-dire son point d'application, ici le point O, origine du repère choisi, une direction, celui de la droite OM, un sens, dirigé de O vers M, et enfin une norme, elle sera notée OM, et nous verrons son expression en fonction du système de coordonnées choisis. Nous avons donc sur le schéma de droite le vecteur position OM qui est placé dans le repère cartésien. Ce vecteur est situé dans l'espace, il va avoir donc trois composantes, une suivant X, l'autre suivant Y et l'autre suivant Z. C'est ainsi que l'on va pouvoir écrire l'expression mathématique du vecteur OM. On va avoir x, e, x, plus y, e, y, plus z, e, z. Le vecteur position s'exprime en effet en fonction des trois coordonnées de l'espace cartésien. Ceci est vrai pour le vecteur le plus quelconque possible. Ainsi, la norme du vecteur OM va s'écrire sous la forme racine carré de x carré plus y carré. Plus Z carré. Pour le problème que nous étudions, le problème numéro 1, et bien nous avons choisi un unique axe OZ vertical ascendant, et bien le vecteur position s'écrira tout simplement ZUZ, et nous avons directement la norme de OM qui vaut Z. Remarquons que parfois les vecteurs unitaires sont nommés EX, EY et EZ, donc E pour élémentaire, et de temps en temps on utilise la lettre U plutôt pour vecteur unitaire. Cela n'a pas d'importance bien entendu, ce sont des vecteurs qui ont pour norme 1, qui sont unitaires ou élémentaires, on utilise indifféremment la lettre E ou la lettre U. On va maintenant travailler sur le vecteur vitesse et donnons sa définition. On imagine qu'on a un point M donc, qui se déplace entre M de t et M de t plus dt pendant l'instant dt, donc infinitésimal, qui tend vers 0. Et bien par définition, pendant ce temps, le point M se déplace élémentairement de la quantité D de OM. Ce DOM, on l'appelle déplacement élémentaire. La vitesse du point M est donc V de M égale DOM sur DT, c'est-à-dire la dérivée du vecteur position par rapport au temps. On peut également obtenir ceci en passant par la vitesse moyenne entre deux points à deux instants différents. Si on note delta t l'intervalle de temps entre m de t et m de t plus delta t, eh bien on va pouvoir écrire que la vitesse du point m, c'est la limite quand delta t tend vers 0 de la distance m de t, m de t plus delta t, sur delta t. Donc c'est bien la limite quand delta t tend vers 0 de la vitesse moyenne entre le point m de t et le point m de t plus delta t. On a juste rajouté la notion vectorielle ici, puisque le vecteur vitesse est bien un vecteur. Et bien cette expression mathématique peut s'écrire aussi, limite quand delta t tend vers 0 de om de t plus delta t moins om de t avec des vecteurs sur delta t, et ça nous donne bien des 2 om sur dt, de par la définition mathématique de la dérivée. Cette relation de définition du vecteur vitesse a deux conséquences. Le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. C'est ce qu'on peut voir sur le schéma de la figure 3. Et la deuxième conséquence, c'est que la norme de la vitesse est le coefficient directeur de la tangente à la courbe, OM égale f de t, au point considéré. Imaginons une courbe de position en fonction du temps, comme ceci, OM et t, par exemple ceci. Eh bien, si on a cette courbe-là en un point, nous pouvons tracer la tangente à la courbe. Et si on calcule le coefficient directeur, on obtient la vitesse du point M à l'instant considéré. Par exemple, ici, T1. On peut faire la même chose au niveau d'un point T2. On trace la tangente. Et ici, nous aurons la vitesse du point V1, V2. La vitesse du point M à l'instant T2. On peut dire une dernière chose. S'il faut... Dérivé pour passer du vecteur position au vecteur vitesse, eh bien, pour passer de la vitesse à la position, il faudra intégrer. Donc si on a l'expression de la vitesse et qu'on veut l'expression de la position en fonction du temps, il faudra intégrer la vitesse par rapport au temps. On peut redire un mot de la notion de déplacement élémentaire. Il s'agit donc du déplacement du point M en un temps dt qui tend vers 0. Ce déplacement élémentaire est noté DOM ou de temps en temps DL. Ce déplacement élémentaire s'exprimera souvent en fonction du système de coordonnées. Si par exemple on est en trois dimensions en système de coordonnées cartésiennes, eh bien DOM vaut DX UX plus DY plus DZ UZ, c'est-à-dire la somme de trois déplacements élémentaires, l'un suivant UX, l'autre suivant UY, et le dernier suivant, UZ. Dans d'autres systèmes de coordonnées, notamment le système de coordonnées polaires ou cylindriques ou sphériques, nous verrons que le déplacement élémentaire a une autre forme. Rappelons que le vecteur vitesse dépend du référentiel d'étude et que dans certains cas, on peut indiquer la vitesse en fonction du référentiel, c'est-à-dire écrire que la vitesse du point M dans le référentiel R sera égale à DOM sur DT et la dérivée a lieu dans le référentiel R. Nous aurons notamment besoin de cette notation quand on traitera le changement de référentiel. Parlons maintenant de l'expression du vecteur vitesse et de la base de projection. Si on prend l'exemple des coordonnées cartésiennes, on a OM qui vaut xUX plus YUY plus ZUZ. Pour avoir le vecteur vitesse, il faut qu'on dérive ce vecteur position. Ainsi, on a une dérivée a priori compliquée, puisque on a des produits à dériver, c'est-à-dire x fois ux, y fois y, et z fois uz. Mais la base cartésienne ux, uy, uz est fixe, et dans le temps, les vecteurs ux, uy et uz sont constants, en normes, en sens et en direction, et donc leur dérivée par rapport au temps est égale à 0. Ainsi, nous avons juste à dériver les coordonnées x, y et z. Par rapport au temps, on note ces coordonnées dérivées x point, y point et z point, et le vecteur vitesse du point M va s'écrire x point ux plus y point uy plus z point uz. On se rappellera que l'on note la dérivée d'une grandeur par rapport au temps à l'aide juste d'un point, ce qui permet d'alléger nettement la notation des dérivées temporelles. Attention, lorsqu'on utilisera des bases de projection différentes, par exemple la base polaire, eh bien les vecteurs de cette base polaire, donc à la place de Ux et Uy nous aurons d'autres vecteurs, donc la base polaire est à une base à deux dimensions, et eh bien cette base polaire étant mobile, on ne pourra pas dire que la dérivée temporelle des vecteurs unitaires de la base sont égaux à zéro et donc il faudra en tenir compte pour exprimer le vecteur vitesse à partir du vecteur position. Pour notre problème de chute libre, on a dit que le vecteur position s'écrivait OM égale Z UZ. Ainsi, aucun souci pour exprimer le vecteur vitesse. Le vecteur de vitesse de point M sera égal à Z point UZ. Parlons rapidement de la notion de vitesse algébrique. On va imaginer que nous avons un point M qui est un vecteur vitesse qui s'écrit V de M égale V fois U, où U est un vecteur unitaire quelconque et donc V, la norme de la vitesse. Eh bien, V est une grandeur algébrique. Cela signifie qu'elle peut être soit positive, soit négative. Qu'est-ce que cela signifie Eh bien, Imaginons, nous avons un axe X, le point M se déplace sur cet axe, et par exemple, le point M se déplace vers la droite, c'est-à-dire dans le sens de l'axe, donc ici orienté X. Eh bien, Le point M se déplaçant dans le sens de l'axe indiqué, la vitesse ici algébrique sera positive. Si maintenant nous prenons un axe X toujours vers la droite, un point M ici, et cette fois-ci le déplacement a lieu vers la gauche, dans le sens inverse de l'axe X, et bien dans ce cas, la vitesse algébrique du point M sera négative. Ainsi, une vitesse négative ne doit pas nous choquer. Si celle-ci est négative, cela signifie que le point M se déplace dans le sens inverse, de l'axe indiqué par une flèche, ou le vecteur unitaire, par exemple ici, ux, donc ici, par exemple, l'axe x vers la droite, si la vitesse est négative, et bien cela signifie que le point m se déplace vers la gauche. Après le vecteur position et le vecteur vitesse, nous allons aborder le vecteur accélération, et par définition, ce vecteur accélération, c'est la vitesse de changement de la vitesse. Ainsi, mathématiquement, on va écrire que a de m l'accélération du point m, c'est la dérivée de la vitesse de m, par rapport au temps, ou alors la dérivée double du vecteur position par rapport au temps. Pour passer de l'accélération à la vitesse, il faudra donc intégrer une fois. Pour passer de l'accélération à la position, il faudra intégrer deux fois, sans oublier les constantes d'intégration. Donnons un exemple en coordonnées cartésiennes. Nous avions vu que le vecteur position s'écrivait x ux plus y, y plus z qu'on obtenait le vecteur vitesse en dérivant le vecteur position, mais que les vecteurs ux, uy et uz étant fixes, eh bien, leur dérivée était nulle, et on obtenait juste v égale x.ux plus y.uy plus Z .Uz. Eh bien De la même manière, si on dérive le vecteur vitesse par rapport au temps, on obtient le vecteur accélération, on aura donc x.ux plus y.uy plus z.uz, en sachant que toujours, nous avons la notation x.ux qui vaut ici la dérivée double de x, par rapport au temps, puisque nous avons deux points sur le X, ça signifie dérivée double par rapport au temps. Pour le problème de chute libre qui va nous occuper, nous avons donc OM qui vaut z, V qui vaut Z.UZ, et donc l'accélération vaudra Z.UZ.